Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous parler de l'avantage de trader les CFD. Alors pourquoi trader les CFD Bien sûr, trader les futurs c'est intéressant aussi mais ça nécessite un gros capital au départ donc lorsque vous débutez en bourse il vaut mieux commencer avec les CFD. Vous pouvez trader le forex, vous pouvez trader les indices et l'avantage des CFD, c'est que vous pouvez trader dans les deux sens, donc vous pouvez faire du hedging, c'est-à-dire que si vous avez pris une position dans un sens, que le marché part dans un sens mais que vous voyez qu'il est probable qu'il va se retourner, donc que vous pourrez vous prendre vos bénéfices dans un sens et dans l'autre, et eh bien vous avez la possibilité de faire ça en CFD, ce que vous ne pouvez pas faire en futur. Un autre avantage c'est qu'avec les CFD vous pouvez couper partiellement une position, donc vous pouvez prendre vos bénéfices sur une partie de la position et conserver donc une autre partie de la position. Donc il y a pas mal d'avantages euh, à trader les CFD, certains critiquent les CFD mais il faut voir quand même également tous les avantages qu'il y a avec les CFD si vous êtes chez un bon broker. Dans mes formations je vous donne les brokers sérieux bien sûr euh, où vous pouvez y aller en confiance. Moi je trade depuis des années avec euh, ces brokers donc il n'y a aucun problème, vous pouvez euh, y aller les yeux fermés, vous n'aurez aucun souci pour euh, re pouvoir retirer l'argent que vous aurez gagné en bourse. Donc les CFD euh, c'est un outil bon, qui, qui copie le, les marchés donc euh, ce n'est pas exactement les taux du marché, il peut y, peut y avoir des variations d'un broker à l'autre par rapport au marché, mais ça reste malgré tout un outil extrêmement souple, très pratique, idéal pour vous si vous débutez en bourse. D'ailleurs il y a même des traders professionnels euh, qui tradent à la fois les CFD et les, les futurs, donc euh, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc les CFD c'est quelque chose où vous pouvez avoir entièrement confiance, vous pouvez trader euh, ces marchés-là. Donc vous avez une amplitude également d'actifs sur les CFD, euh, c'est vraiment euh, un, une manière de trader qui est très efficace et vous pouvez récupérer rapidement vos gains, c'est un autre avantage également. Donc les CFD, vous pouvez retenir ça comme une méthode tout à fait efficace de trader, donc les indices, vous avez euh, tous les indices. Euh, que vous voulez, donc les principaux indices, le DAX 440, le Bel 20, l'IBEX pour les marchés espagnols. Donc vous pouvez trouver ça, vous avez bien sûr tout le Forex, toutes les paires de devises que vous pouvez trader et encore beaucoup plus sur ces marchés du CFD. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on dit de mal concernant le CFD, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'efficace et en quoi vous pouvez avoir confiance. Pour autant que vous tradiez avec les brokers euh, euh, sérieux euh, qui utilisent les CFD mais il y en a quand même pas mal donc si vous êtes intéressé à trouver euh, à, à trader avec les brokers sérieux que je vous recommande vous trouverez ça dans mes formations donc je vous conseille ma formation scalping et euh, Ishi, scalping plus ishimoku donc euh, c'est une formation qui n'est pas très chère et vous aurez donc euh, en cadeau les brokers euh, en qui vous pouvez avoir euh, entièrement confiance, je vous donne les liens dans ma formation. Donc vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations, sous la vidéo également vous avez un lien donc vous verrez que vous pouvez même payer en plusieurs fois mes formations, il n'y a aucun problème, je vous fais confiance, donc euh, ça doit être réciproque. Donc je vous fais confiance, vous me faites confiance et je peux vous dire qu'on sera gagnant tous les deux. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Euh, si vous aimez mes vidéos, likez-la, partagez-la également et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir.